Euh, j'ai plus de faire pour faire des éoliennes, c'est une blague Non. Ok, c'est cool. Là, on, on, on va assister à notre mort. On est sur Lost in Space. On est sur Alpha du Centaure. Salut à toutes et à tous les amis, je sais même pas par quoi commencer, bienvenue dans l'espace, nouvelle vidéo sur Planet Crafter, il est incroyable, j'ai joué pendant une heure, j'ai commencé à un certain point, vous allez voir, plutôt pas mal, j'ai terminé à un point auquel je ne m'attendais pas du tout, vous allez vous régaler les gars, n'oubliez pas le pouce bleu, j'espère vraiment que cette vidéo va vous plaire, bon visionnage à tous cet endroit ne vous dit rien c'est normal j'en peux plus En fait j'en peux plus je suis en train de tryhard le jeu Regardez en haut à droite l'indice de terraformation qui augmente comme jamais Regardez le ciel il commence à devenir bleu les gars En si peu de temps c'était tout orangé et là il commence à devenir bleu Et les amis en fait je me suis construit une base quoi Je me suis construit une vraie base Je suis heureux comme un pinson. Je vous montre un petit peu l'ancienne base Donc là toujours euh, tous les systèmes euh, pour avoir l'électricité et donc là en fait j'ai récupéré tous mes coffres et euh, j'ai vraiment fait tout ce qui est nourriture. D'ailleurs je peux récupérer, voilà regardez, champignons, euh, là je peux pas encore récupérer, euh, on est à 66% de croissance, là pareil. Donc là j'ai mis euh, de la courge, là j'ai mis donc du champignon et là j'ai mis euh, de l'aubergine. Et tout le reste en fait c'est des végétubes donc pour faire tout ce qui est oxygène, voilà. Donc là vraiment le but ça va être de faire beaucoup de nourriture. Et, et puis on se met plutôt pas mal Et là c'est ma base principale Que je vais vous faire un petit tour du propriétaire Je suis très heureux Et regardez on voit là-bas un, un bout de vaisseau Parce que du coup l'atmosphère commence à se dégager On commence à voir au loin C'est incroyable Dans la dernière vidéo on n'en était pas encore là Donc là j'ai mis des petites lampes Ici sur la gauche, les écrans avec les étapes de terraformation. Aride, ciel bleu. On est à presque 50% de ciel bleu. Donc ça c'est vraiment cool. Ça c'est l'écran qu'on connaît déjà. Euh, ici pareil donc avec les plans. Là c'est pour crafter, Là j'ai fait un grand caisier euh, de stockage. Aujourd'hui on va partir en expédition d'ailleurs. Donc je vais prendre avec moi des capsules d'oxygène parce que j'ai découvert des endroits. Euh, mais j'ai pas voulu me spoiler. Voilà. Là on peut monter en haut. C'est pas fini. On monte en haut et là on a tous nos rangements avec voilà tous les tous les coffres. À droite c'est tout ce qui finit par Ium, comme comme ça, je m'y retrouve facilement, donc silicium, magnésium, This is Elon Musk. etc. On peut sortir ici les panneaux solaires, etc. Donc c'est plutôt pas mal. Je suis très content, je suis très content les amis. On va partir en, en expédition, j'ai tout ce qu'il faut. Là-bas, j'ai trouvé des endroits sympas avec euh, des caisses de ravitaillement. Euh, donc j'ai pu récupérer certaines choses, mais pas tout. Et puis j'ai pas voulu me spoiler Je l'ai récupéré, mais est-ce que j'ai tout pris Je ne sais plus. Oui, j'ai tout pris, très bien. Hop, donc on va pénétrer, en fait, une sorte de petite... Euh... Petit labyrinthe, on va éviter de se perdre Il y a de l'aluminium, très important l'aluminium C'est quelque chose qui est relativement rare j'ai l'impression Donc euh, on en a vraiment besoin On est en train de s'enfoncer, l'aluminium Voilà c'est pour ça qu'on vient là C'est exactement pour ça qu'on vient là On voit absolument plus rien Aluminium Oh, oh je focus l'aluminium les gars Là il y a un coffre, voilà et lui je l'avais vu je crois Alors uranium, aluminium, aluminium Yes, et de la ration spatiale Ça c'est parfait Là, l'aluminium, mec Insane, oh là là, il y a plein de trucs, mec oh Euh, ration Je mange illico presto, ça c'est cool euh, là, on va avoir un problème De place On va avoir un problème de place, c'est assez chiant euh... ah ouais, parce qu'il me faut vraiment tout, là oh Et c'est immense, hein Ah ouais, non mais là, c'est trop, hein Moi, j'avais pas vu une expédition aussi euh, Importante que celle-là, Il hein. y a trop de trucs, je peux... Ah, on peut pas rentrer dedans Visiblement, si, je pense on peut monter là Il doit y avoir un parcours à faire il va y avoir un parcours à faire euh, Je suis même pas persuadé qu'on puisse monter en vrai Parce que dans tous les cas il n'y a rien en haut C'est vraiment beau avec le ciel bleu là On va bientôt se croire sur terre En vrai pour, pour éviter les déplacements débiles Je vais mettre des producteurs alimentaires ici Oh putain on a plus assez d'énergie je suis dégoûté D'ailleurs regardez j'ai fait un truc assez rigolo euh, Et design c'est que donc là j'ai mis les panneaux solaires Et j'ai mis les éoliennes ici Bon manifestement ça ne suffit pas euh, j'ai plus de fer pour faire des éoliennes, c'est une blague Non. Ok c'est cool. Alors la technique c'est d'allumer la lumière et dès que ça brille, c'est que c'est du fer. Là. Pas du tout. Là il y a du fer ça clignote. Euh, du coup je vais placer un. Bah, je vais replacer euh... un panneau solaire T2 juste ici mec. Le courant n'est pas rétabli. On rajoute une éolienne, c'est très moche, j'ai pas le choix. Ah oh. Oh, j'ai plus de fer Bah il me refaut du fer quoi. Du fer Avertissement au niveau d'oxygène bat, t'inquiète. Oh la chance Allez Non c'est trop là. Je vais devoir enlever des trucs euh, parce que là on, on est dans la merde. Voilà. Bon bah j'ai dû enlever un producteur alimentaire. Euh, et d'ailleurs bah oui de toute façon j'ai rien pour replanter, Donc c'était débile de ma part C'est vraiment euh, la, la, la, foire, euh, la foire aux éoliennes ici hein. On va récupérer Est-ce que je peux récupérer Non Ah l'aubergine je peux récupérer euh, Vous savez quoi je vais prendre L'aubergine la, la, Je vais Prendre ce producteur alimentaire Je vais caler ça chez nous comme ça on aura de l'aubergine chez nous En fait faut farmer quoi là, là, là c'est comme Minecraft hein, Dans tous les cas il faut, il faut farmer à fond Hop aubergine voilà c'est bon ça Je suis débile, je l'ai mis à l'envers, lui. <rire> je l'ai mis à l'envers, celui-là. Ah Mais quel con. Vous savez quoi Là, on va mettre tout ce qui est vraiment nourriture. Et là, on va mettre tout ce qui est à boire. Je sais pas si c'est le truc le plus... Euh... Et puis aussi, capsule et réservoir d'oxygène. Alors, si je veux fabriquer un réservoir d'oxygène T3... J'ai tout ce qu'il faut. Il me faut juste donc le réservoir T2. Donc le réservoir T2 que j'ai sur moi, de l'aluminium. Et l'aluminium qui est rare. Mais qu'on a. Mec, je suis heureux. Donc là on est. Euh... Enfin là on est à 100, mais je crois qu'on était à 200. Si j'ai pas de bêtises. Et là les amis. BEM. On se retrouve. À 280. Ah oui, je crois qu'on était à 250. C'est pas ouf en vrai. Sac à dos T5, pour ça c'est la terraformation. Mais ça va, ça se débloque au fur et à mesure. Établi avancé, créer de nouveaux outils et plans avancés. Mec, ça se finira jamais. On va avoir des trucs de malade, mec. Hein. Tige de super. On va avoir des trucs de malade. Téléporteur Téléporteur On peut se téléporter Épandeur d'arbres Mais pardon mais pardon mais c'est quoi ce jeu de malade Mais moi je savais pas moi déjà que je trouvais que c'était pas spécialement limité qu'on avait beaucoup de choses à faire Mais en fait on a beaucoup trop de choses à faire C'est un truc de ouf Faut qu'on fasse plein de panneaux solaires par contre Bon c'est pas... J'ai voulu éviter ça mais c'est pas grave je vais devoir placer un panneau solaire juste devant la, la base Bon après ça casse peut-être pas spécialement le décor ici je pense voilà, là on se fait masse de sources d'énergie Donc euh, voilà, vraiment tout ce qui est panneaux solaires euh, Comme ça, ça va nous permettre voilà, de pouvoir euh, euh, Avoir plus d'énergie euh, Et donc euh, faire tout ce qui est chauffage Etc quoi. Voilà, on a 6 panneaux solaires 16 éoliennes, 5 panneaux solaires T2, attention, donc c'est plutôt, euh, plutôt Pas mal, hein. Ouais ça, ça produit beaucoup de courant hein. Donc là, est-ce que je peux me permettre de mettre un chauffage euh, Chauffage T2 Je peux faire mieux chauffage T3, mais pour ça il faut une barre d'iridium Or, je sais pas comment on craft une barre d'iridium. Mais je suis débile, on a déjà un chauffage. C'est un chauffage T1 d'ailleurs. Mais non, mais tant mieux Mais tant mieux, en fait Double chauffage On est là pour produire à fond, de toute façon. Mais non, mais oui. Mais génial, je, je pensais pas, mais... On a assez d'énergie. Oh, parfait. Et donc là, normalement, les gars... Chaleur. Chaleur. Ça augmente pas de ouf. Mais normalement, ça augmente déjà bien plus vite qu'avant, euh, qu quoi. Végétube. Végétube. Bouteille d'eau silicium, et eh bah ben, let's go pour générer de l'eau 2. Parce qu'on est d'accord que c'est du VG tube T2 que j'utilise là-bas. C'est pas du VG tube T3. Oh non y'a a plus d'astéroïdes. Là on, on va assister à notre mort Bon on va placer du végétube ici je pense Non je peux pas Pourquoi je peux pas Ça c'est bel et bien des végétubes T2 ouais Alors pourquoi je peux pas mettre de végétubes T3 sur les... Euh... What Arrêtez je veux pas mourir Oh Ça a dropé plein de trucs Attendez Attendez Les gars ça a droppé du fer, du silicium, de l'aluminium. Ça a droppé plein de trucs. Les pluies d'astéroïdes, c'est génial. Bon, du coup, les végétubes T3, visiblement, il faut les mettre en extérieur. Alors bon, pourquoi pas Pourquoi pas, pourquoi pas Après, je connais pas. Là, il me refaut du magnésium. Est-ce que j'ai encore du magnésium Eh, évidemment, évidemment que j'ai du magnésium. Eh, 89 kW. Les gars, le fait d'avoir placé... Regardez, tous les panneaux solaires T2 que j'ai rajoutés, mec c'est du génie à l'état pur en fait Et du coup il y a des graines de Shanga Multiplicateur d'oxygène 150% Hop je le mets dedans direct Voilà et euh, d'ailleurs en fait je crois que je peux aussi mettre graines de l'Irma hein. L'oxygène mec J'ai jamais vu ça La terraformation J'ai jamais vu ça non plus Ça a jamais augmenté aussi vite Nouveau plan reçu balise Impossible de se perdre. Et je peux crafter balise. Il me faut de l'aluminium encore. Vous inquiétez pas l'aluminium. Ah, on en a de moins en moins, faut faire attention. Balise. Et bien voilà. Je pense que ça permet de voir à travers les murs euh, le fameux hexagone bleu, là. On va voir. Ah oh, oui, d'accord, ok, parfait. Quand, quand je disais que euh, les ressources ne spawnent pas à l'infini, bah en fait, euh, si, à partir du moment où il y a des pluies de météorites... Voilà, et il y a du fer partout frère Et je crois que ça répond à ma question aussi Je me demandais comment on faisait pour crafter euh, le chauffage T3 Parce qu'il faut une barre d'iridium Et en fait pour avoir une barre d'iridium je pense Qu'il faut avoir un établi encore plus avancé Voilà donc j'ai toutes les réponses à mes questions Ce jeu est tellement intuitif Et pourtant on est dans l'espace J'aimerais tellement être sponsorisé par ce jeu Pour tout ce que je suis en train de vous dire mais voilà je vous le dis sincèrement Vous savez que je suis honnête je suis pas payé Et euh, j'ai payé le jeu mais je suis fan quoi Donc je, je ne peux que en faire une bonne promo euh, Hop et eh ben on va mettre plein de foreuses Bon j'aurais bien aimé mettre ça en haut C'est un peu moche mais on va mettre ça là de toute façon en attendant Regardez l'indice de terraformation en haut Elle est en train de péter un câble Mais surtout je pense que si on regarde La pression ah mais voilà La pression augmente la pression augmente petit à petit Là il faut y aller hein, mais, mais elle augmente Oh ciel bleu 90% On va assister au 100% du ciel bleu On a commencé la vidéo euh, à 50% et là on va se retrouver à 100% c'est insane oh, J'ai tellement de panneaux solaires qu'on a encore assez d'énergie Pour faire plein de dingueries sans devoir rajouter euh, Des sources d'énergie Non mais c'est trop on est trop bien mec On va mettre une antenne de communication mon pote Et je crois qu'on va pouvoir communiquer Avec les aliens <rire> Ah de toute façon je peux pas mettre ça sur le toit Oh c'est nul C'est pas réaliste c'est chiant C'est dommage parce que c'est pas très RP mais bon Ok On a assez d'énergie Donc là on a une antenne Mais cette antenne seule ne sert à rien En attendant j'ai pas le choix les amis je vais devoir mettre ça par terre Je me mettrai sur une table quand on pourra Et voilà Oh on a un message de Sentinelle Attendez, là il y a un retournement de situation total. Vous choisissez de commuer votre peine en extradition. Si vous voulez être libéré de toutes les charges retenues contre vous, vous devez entièrement terraformer cette planète. Nos capteurs analyseront périodiquement vos progrès et vous enverront les plans requis. N'essayez en aucun cas de contacter Sentinel Corp. Si nos capteurs ne détectent aucune avancée dans le processus de terraformation, vous serez considéré comme manquant les charges ne être Abandonné. Vous ne pouvez pas revendiquer de propriété ou de valeur sur quoi que ce soit sur la planète. Vous n'êtes autorisé à utiliser les ressources trouvées sur la planète que pour augmenter l'indice de terraformation. Vous n'êtes pas autorisé à quitter cette planète tant que la terraformation n'est pas terminée. Mec, ça veut dire qu'en fait on est en prison C'est pour ça qu'on est envoyé ici comme des connards La planète est située dans le secteur initial prime Un secteur pré-civilisé Traversé principalement par des navires commerciaux Pour voyageurs entre les grands ports spatiaux Secteur compte 842 planètes machin Il a été identifié comme l'un des candidats possibles pour une future colonisation Putain mais c'est un truc de malade oh, Lost in space les gars On est sur lost in space On est sur alpha du centaure Nouveau plan Épandeur d'herbe a trop de trucs a few later. On va mettre ça Juste ici Ah c'est dommage il me manque deux aluminium pour faire un établi avancé J'ai envie de le faire encore J'ai envie de le faire Regardez l'indice de terraformation Oh il est en PLS Nouveau plan exosquelette T2 Mais c'est insane Une pluie d'astéroïdes encore Non c'est génial Est-ce que vous pensez que les pluies d'astéroïdes elles viennent quand, quand, quand le jeu ressent qu'il y a de moins en moins de matériaux Parce que là on va avoir de l'aluminium gratuit là aluminium il m'en faut un deuxième magnésium oh. non on a ce qu'il faut pour faire l'établi avancé mais c'est incroyable d'ailleurs est ce que je peux récupérer aubergine champignon courge alors là mon pote je suis un, un cuisinier en herbe réservoir d'oxygène t4 je demandais où c'est qu'il était et eh ben il est là euh, j'ai ce qu'il faut <rire> J'ai ce qu'il faut mec, regarde, je prends le réservoir T3 Et là, réservoir d'oxygène T4 Je passe de 280 à 370 si je dis pas de bêtises C'est incroyable c'est incroyable On peut faire des jet un jetpack C'est incroyable C'est vraiment incroyable les amis oh. Eh les gars franchement ce jeu c'est une pépite J'espère que cette vidéo vous a plu Si c'est le cas n'oubliez pas le pouce bleu comme d'habitude Et nous on se retrouve très vite pour de prochaines aventures C'était M.Kolo plein de bisous Ciao tout le monde Oh c'est chiant ça